Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite de bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle perche selfie de la marque Insta360 qui est faite pour les caméras 360, donc du coup qui devient invisible grâce à la, à la technologie et tout. Elle a la particularité d'avoir bah, des boutons pour commander la caméra. Elle n'est pas Bluetooth, mais elle est par câble, mais surtout elle intègre une batterie. Et ça, ça change complètement ma vie. Allez contactez je vais vous le préciser, c'est un produit qui nous a été envoyé par la marque Insta360 pour que je puisse vous faire une vidéo et que je puisse moi derrière faire des vidéos parce que je vais relancer des trucs et tout et cette perche va beaucoup m'aider. Allez, comme à chaque fois, une vidéo euh, service sur un plateau, bien évidemment. Une review euh, parce que tu le veux bien. <rire> non, ça je vais couper. <rire> je vais enlever. Bon, allez, parlons un petit peu de cette perche. Bon, dans la boîte, euh, c'est pas la folie, hein. t'as la perche un petit câble en loose des comme ça alors au début je me suis dit ah il n'y a pas de câble pour la charger et eh ben non c'est le même câble <rire> mais bien sûr ils sont trop malins et tout comme ça ils ont fait un peu des économies voilà. tu le mets là tu vas pouvoir recharger et tu le mets ici tu vas pouvoir le connecter avec la caméra ouais c'est plutôt bien vu. Bon, allez, en haut de notre euh, perche selfie, j'ai dire notre caméra, on a un support et tout que tu vas pouvoir visser. Alors, il est anti-anti-horaire. Euh... Oh, C'est-à-dire que là, tu visses et tu dévises dans l'autre sens. Et j'ai toujours un petit peu de mal et tout. C'était pas mal. Voilà, ça veut dire que ça tient plutôt bien. Ça évite de tourner la caméra en haut. C'est plutôt bien pensé. Ensuite, on aura deux prises USB type C qui sont, alors d'après le fabricant, exactement les mêmes. Pourquoi ils en ont mis deux parce que deux, c'est mieux. Ou <rire> deux pour le prix d'une. Comme chez Affleux. Non, voilà. Après, ils en ont mis deux. En fait, ça permettrait vraiment pour ceux qui veulent soit mettre l'écran de l'autre côté, soit l'écran ici, de pouvoir gérer. Parce qu'en fait, vous avez vu, bon, le câble il est quand même relativement court. Il faut le brancher ici pour alimenter la caméra. Voilà. Donc, forcément, c'est intéressant d'avoir mis des deux côtés. Ça doit avoir un sens, je trouverai plus tard. Bon, sur notre perche, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve plusieurs boutons. Un, le bouton enregistrement, le bouton de mise en route et le niveau de batterie. Parce que oui, évidemment, on s'est compris, il y a une batterie. Donc là, on est à trois niveaux. Vous voyez, quand on appuie sur le bouton Power, ça allume la caméra. Alors, si, comme moi, vous êtes un peu bourricot, vous la recevez, ça marche pas. Bon, au lieu de râler comme un putois et d'essayer que ça marche alors que ça marche pas, il faut mettre à jour la caméra. Et si comme moi, double, oui, bah on a le niveau ou pas, que vous la mettez à jour et que ça marche toujours pas, c'est parce qu'il y a une deuxième mise à jour. En fait, j'avais tellement pas mis à jour ma caméra qu'il y en avait deux, et qu'en en fait, à partir de la deuxième, ça fonctionnait plutôt bien. On met ici, vous voyez, la caméra, elle est allumée en haut, donc elle est bien en bleu. Quand on appuie sur le bouton enregistrement, la caméra fait l'enregistrement. Ici, normal. Quand on appuie ici, ça s'éteint. Et normalement, est-ce que ça va éteindre la caméra Ah, ça change les modes je t'ai pas allé jusque là, voilà. Ici, sur, est appuyé dessus. Et ça est dans la caméra. Trop bien, <rire> trop bien, trop bien. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal et c'est bien. Alors, l'intérêt c'est que c'est pas Bluetooth aussi, c'est que c'est par câble, comme il y a un câble USB type C, ici, on plug et ça fonctionne directement. Bon, une des révolutions, on verra tout à l'heure, vous allez voir, la douche pointe. une des révolutions, c'est la batterie de 4300 millions, 4500 millions qui est intègre dedans, alors c'est pas une résolution, une révolution en soi, mais la caméra est plutôt compacte, en format pile, 4500 millions prenez la batterie de la Insta 360 qui fait 1630 mAh, vous allez pouvoir quasiment la charger trois fois. En fait, vous n'allez pas vraiment pouvoir la charger, c'est-à-dire qu'elle va toujours être alimentée, votre caméra va toujours être alimentée par le stick. Et là où l'autonomie de cette caméra Insta 360 est pas mal, 30 minutes à fond les ballons parce qu'elle filme en 5,7K et en 360, l'intérêt c'est que le fait d'avoir 30 minutes plus de rajouter trois fois, on monte vite à 2 heures d'autonomie. Et ça, euh, ça c'est le démon. Bon, ensuite, tu l'auras compris, c'est une perche selfie. Donc, tu vas pouvoir le mettre comme ça. Et l'intérêt, c'est que quand tu vas mettre un peu loin ici, tu vas pouvoir directement cliquer sur le bouton et ça fait une perche selfie qui est vraiment sympa. Mais on va voir au niveau des configurations que tout n'est pas perfecto. <rire> ça avait lancé voilà. après, ça n'a pas marché. J'ai dû appuyer trop fort sur le bouton. Voilà. Donc, le premier mode, c'est le mode en mode perche comme ça. Là, la perche n'est pas, est pas sortie. Je vais essayer de faire un, avec le logiciel un petit tour à 360 non pas pour crâner parce que la vue elle est terrible mais simplement pour qu'on voit bien qu'on ne voit pas le câble on va être bien tu T'as raconté quoi, ouais, as compris, quoi. Voilà. et en fait on va essayer maintenant de déplier la perche pour voir un peu s'il y a une différence au niveau de l'audio là savoir qu'il y a un petit peu de vent et euh... bon là la perche est, est détendue elle aussi. Donc là, là on est super loin alors encore une fois ça permettra de faire des plans comme ça d'être super loin de filmer quoi tourner autour Peut être Intéressant, mais j'ai l'impression que le son va être beaucoup moins bon beau parce que parce qu'on est vachement loin. Voilà. après, maintenant on va essayer que le micro Sony pour que oh, en train de dire. bon, un des points pas mal que je viens d'oublier en fait, c'est qu'en bas il y a un pas de vis. Alors, ça te permettra soit de mettre un traitier, alors celui-là c'est un, il est un peu, euh, il est un peu moche, mais il est super large. <rire> Comme, comme moi. Non, voilà, il est, il est quand même plutôt stable, parce que le problème, c'est que notre perche fait quand même 280 grammes, et euh, qu'elle monte euh, plus d'un mètre, un mètre cinquante, là -bas. et que si on met un petit trépied, par exemple, comme celui-là, là, qui est très mignon, hein, en soi, bah, on n'a pas une stabilité de ouf, hein, d'accord. Mais, voilà, dans l'idée, on va pouvoir mettre ça, dessous et moi vous le savez que au niveau du micro bon j'ai fait plein de vidéos que tout le monde m'a dit que c'était merdique parce que le son était pourrave donc du coup j'ai acheté leur adaptateur ici qui permet de mettre le micro parce que oui chez Insta ils sont comme chez GoPro et on verra sur toute la ligne ça permet de mettre un micro branché dessus là voilà alors j'ai pris le seul qui marche alors il y a des micros qui marchent et des micros qui marchent pas à cause du TRF t il y de à la con sachez que le format qui marche c'est celui là avec une espèce de... Des jack et tout. Celui-là, il fonctionne. Donc, on le met ici. L'intérêt de la perche 360, c'est qu'on va pouvoir l'enrouler autour. Comme ça. Alors, attendez, on va la déplier d'abord, parce que là, je suis en train de faire le con. Alors, on déplie d'abord la perche. Ah oh, oui. Alors, on déplie la perche. On enroule le Bouni moudia Autsour, parce que on a vu que la perche était invisible. Et on met notre euh, micro ici. On le peut. Alors là maintenant, je sais pas pourquoi tout à l'heure il y avait assez de câbles et maintenant il n'y a plus assez de câbles. <rire> on va, voilà, on peut le clipser directement ici et ça permet, hop là, ça permet d'avoir un micro externe. Putain, pourquoi ça marche plus Ça marchait. Putain, euh, putain, le bonaldi il sort de ce corps, là. ça marchait très bien tout à l'heure. Voilà. <rire> et ça permet de, de faire des tests en extérieur. Bon, il l'a refait. Ça enfin, n'a pas marché tout à l'heure. Je... Donc là, en fait, là, la perche est détendue, ok, pas au maximum, parce que mon câble est un peu court. C'est un truc de mec, ma cache Je peux faire mieux, si je voulais. Mais je ne suis pas en forme. Bon, c'est revenant. Donc là le micro il est juste en bas. Donc un des gros intérêts c'est que alors, soit on se met des du micro comme ça et tout et on a un meilleur son, soit on se met beaucoup plus loin comme ça. Mais je pense que comme le micro est à 30-40 cm de ma bouche, quand bien même tu vois on fasse le hélicoptère, rien à voir. Ça permet, à mon avis, d'avoir un bien meilleur son. Si on est dans une vlog. Après, à voir. Est-ce que de là-haut, si je fais tourner côté le, acheter un, un 360, est-ce qu'on voit quand même les hein le Si Je le cache un peu comme ça. Là, normalement, peut-être bah, pas. On va peut-être décoller euh, un truc. Mais vous voyez, il y a moyen de faire quelque chose de bien et d'avoir, à mon avis, un bien meilleur son, puisque le, le micro est juste ici. Pour quand même, et puis c'est un micro stéréo Sony, tout ça, tout ça quoi. Voilà, et juste un câble et l'adaptateur et tout. Et je pense qu'il y a moyen, ça ouvre les plans potentiels. Vous me direz ça comment. Bon, donc, on l'aura vu, ça fait plusieurs configurations. C'est vrai que si tu veux juste faire des plans, que tu sois proche comme ça ou que tu sois loin, vaut mieux mettre loin. La perche est magnifique, on peut la contrôler à distance, aller auto-alimenter et tout. C'est un peu l'idéal pour le retour des vlogs que je vais faire sur WTS. Ça me paraît un format plutôt sympathique. Après, il est clair que si tu veux mettre de la voix, ben quand tu es à côté de la caméra, c'est sympa, mais dès que tu mets la caméra à deux mètres de, à deux mètres de distance, à bout de bras, ben on t'entend pas, voire mal, ou alors ben en fait, il y a du vent et tout. donc le son est un peu dégueulasse donc le fait de tirer un micro jusqu'en bas tu rapproches vachement le son de toi ça permet d'avoir la perche assez loin c'est un peu moins pratique alors certains vont me dire oui mais alors dans ce cas pourquoi ne pas mettre un micro sans fil vu que j'en ai plein et que c'est quand même plutôt pratique alors le problème c'est que il n'y a rien pour le mettre soit il faudrait le mettre en bas bricoler un machin et tout ici voilà avec un axe un peu et mettre le micro mais alors le problème de ces caméras 360 c'est que on a vu ça arrive à euh, Enlever un petit peu la perche et le cap sur le côté à raison que le, le cap soit pas trop si à l'extérieur comme ça vous verrez dans la vidéo qu'on peut le voir de temps en temps. Alors il faut bien le coller compte puisque le problème c'est que voilà comme maintenant on met l'adaptateur et eh ben ça dépasse un petit peu je pense qu'ils ont vraiment prévu leur coup. Donc si on met un truc dessous on risque de voir le micro donc c'est un peu nul. alors que là on se dit si on l'entortille autour de la perche comme il est noir sur noir, il y a encore un peu d'espoir et on peut arriver à bricoler un peu le dossier. Ce sont mes expériences personnelles. Bon, et maintenant, parlons un peu des choses qui fâchent. <rire> le prix. Alors, je vous donne le site officiel et je vous donne un autre site que j'ai trouvé, parce que faut quand même pas déconner. Sur le site officiel, alors le problème, c'est que maintenant, c'est TTC, vous payez de la TVA et tout pour venir chez vous, les frais de porte, t'imagines, oh là là, 280 grammes et tout. 79 euros <rire> comme on dirait euh, dans le domaine technique euh, des youtubeurs euh, spécialistes, il touche un peu quand même 79 euros je... je sais pas, je sais pas ce qui justifie ce prix là. Il n'y a pas de bluetooth, il y a juste une petite télécommande. Après oui, il y a la conception, il faut faire un mou spécifique mais 79 euros <rire> C'est le prix GoPro quoi. Voilà. Après bon, voilà, bon, euh, on juge pas. <rire> on parle du tout comme ça. Je l'ai trouvé sur un autre site qui apparemment euh aussi un peu mais moi voilà moi avec la main gauche 62 euros 63 bon ttc encore une fois je te rappelle si vous habitez en asie vous avez peut-être éventuellement de l'avoir un peu moins cher donc là vous, vous tomberez en dessous des 50 balles et tout on est d'accord mais voilà là le problème c'est que vous ttc que l'import et tout ben, ça fait vite 62 entre 119 euros ben, moi je trouve ça un petit peu cher vous me direz ça en commentaire est ce que vous trouvez que le prix est justifié parce que le produit il est génial alors est ce que le produit est génial oui euh, indispensable pour ce genre de caméra oui est-ce que ça ouvre plein de possibilités oui j'ai mon cerveau qui fume là je me dis je vais pouvoir faire plein de vidéos après est-ce que ça les vaut ça les vaut pas vous me dites ça en commentaire je lis tous les commentaires je mets un petit cœur d'amour et si vous êtes dans une réponse et eh ben j'essaierai d'apporter un peu ma pierre à l'édifice Allez, tu t'abonnes en cliquant à droite sur mon logo. Une fois ça, on reprend les casques. J'ai trois casques Sport Sony du moins cher à Pas trop, pas cher. Pas, ils m'ont pas envoyé les chers, ils dit on commence avec les pas chers. J'ai quatre casques à induction nouveaux, dont un qui commence à moins de 20 balles. Je suis très impatient de les recevoir. J'ai euh, notamment toutes les montres à faire, tous les casques. De... J'ai plein de vidéos. Vous allez en bouffer sur GLG Vidéo. Abonnez-vous, il y aura forcément des vidéos qui vont vous intéresser. Et puis ici, c'est sans langue de bois. Je vous remercie pas passer se voir, ça m'a fait plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, j'en rendez-vous dans quelques jours sur GG Vidéo, pour une petite vidéo encore comme ça en menu express. Allez bye bye.